Est-ce qu'on est net Oui je vois le petit carré sur nos têtes. Oui. Bon en vrai on n'est pas très net. <rire> bonsoir la Pixie attends, Army. Attends mais attends, <rire> attends Bonsoir la Pixie Army. Alors pour vous, il est sûrement midi au moment où vous regardez cette vidéo, mais nous au moment où on tourne, il est 20. Je sais pas, je sais pas, mais tu vois, tu vois avec quoi je vis Ah bah non Bah non, mais tu vas pas sortir maintenant, j'ai fermé les rideaux et tout, enfin non, là ça va pas être possible quoi Je <rire> <rire> suis désolée pour ton intro <rire> Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien, au moment où vous, vous regardez cette vidéo, il est midi Mais nous, on est en pyjama parce qu'il est 23h, on est complètement crevé et on s'est dit, pourquoi pas 30 t'aider <rire> On va vous faire un petit crash test des produits beauté Disney que nous avons acheté à Shop Disney et à Primark J'aime beaucoup comment... On... Euh, t'as vu ça Le Pixie Morin Show, comment il est en train de se rôder Grave. <rire> Bientôt ah. des réelles co-animatrices Donc ouais. en fait, on a acheté tout un tas de produits Alors certains un peu plus pratiques, où on va pouvoir comparer Donc ça c'est plutôt cool Je pense notamment euh, à des masques Disney des deux... Euh... Des deux enseignes, mais il y a également des produits, c'est du grand n'importe quoi, et euh, ça va être drôle de tester ça avec vous, donc euh, allons-y. Toi, tu veux commencer direct par le truc qui va coûter des paillettes partout chez moi <rire> <Non>. <rire> il, va, il va ruiner mon appart, mais. Alors, alors ça, c'est ma trouvaille ultime, c'est le truc que j'avais absolument envie de tester. Franchement, c'était le dernier dans le Rio, j'ai dit ça, je repars avec, c'est sûr. En fait, c'est euh, un kit de paillettes pour les lèvres qui coûtait 8,40€ à la place de 12€, puisque tout était soldé niveau beauté euh, sur Shop Disney. Et en fait, donc on a un espèce de gloss, je suppose, qui colle avec un espèce de pinceau, et en fait il faut faire, euh, il faut coller sur les lèvres. J'espère, j'espère. Voilà, ça va être beaucoup trop drôle. Près. Tu vas m'en coller, je vais t'en coller, enfin ça va être merveilleux. Après, ça fait une semaine qu'elle me parle de ses paillettes. Je sens, je sens. Franchement Je me dis c'est le seul objet what the fuck que j'ai réussi à trouver pour la vidéo, tu vois. <rire> que... Non mais, mais parce que c'est vrai que Cruella là, tu vas pas du tout être what the fuck. <rire> Non mais c'est plus. C'est Parce que t'as pu... bien vu l'imprimer. oui c'est pour ça que j'ai choisi. J'ai <rire> avec Ursula d'ailleurs. Est-ce que t'es prêt pour cette chose qui fuit déjà oh, J'en a déjà partout. J'ai fait le ménage pour elle ce matin. Tu parce... sens les. Tu sens les Non moi non plus, je sais pas. T'es basou. <rire> tu t'es dit tiens pourquoi est-ce que je me rajoute pas du travail, tu fais mon C'est ça. J'en ai déjà partout sur les doigts. Je, je te tiens ça, tu te glosses, parce que moi ça, je, je sais pas, ça me fait bizarre de me faire euh, glosser. <rire> Non, tu vois moi regarde, pourquoi t'as dit ça <rire> Attends mais le gel il vient pas, genre c'est pas une texture gloss J'ai vraiment l'impression de, me... <rire> de me... mettre de la colle sur les lèvres bah, c'est ce qu'ils ont dit que c'était hein Ouais mais ça devrait faire un effet gloss Genre si tu mets que ça au moins... Que mais je... du coup tu mets ton rouge à lèvres sur le truc <rire> On essuiera hein De toute façon est-ce que on va vraiment s'en servir après Non. Normalement, ça devrait être très simple. Hein. Mais comment ça fait pour tenir genre Alors, ouais. mettons de la paillette. Et ça marche ou pas mmh. ai C'est de... joli. Pour l'instant. Mais de toute façon, c'est pour les plus de 3 ans. Donc, je pense que c'est pour les enfants, en fait, de base. Oh putain, je vois ouais. les paillettes qui tombent <rire> Il y a de la paille qui tombe de partout T'en as plein ton pyjama <rire> Bah sur toi ça, ça fait plus glossy que moi hein. Et moi j'ai enlevé le rouge à lèvres de tout à l'heure Pourquoi Ça sent chelou quand même T'as vu Ça sent pas euh, ça, sent ça, chimique, ça. ça sent pas la, la fraise ou tu vois Non ça sent pas le gloss sympa tu sais que t'as envie de remettre Mais de euh... toute façon ça fait pas, enfin je sais pas ce que t'en penses Mais moi je trouvais que ça faisait quand même très sec hein. Bah oui, ça fait peut... Mais ça, ça fait fou. coller. Mais toi, par hein. contre, ça te fait un. Bah, ça marche apparemment. Ouais, mais pas beaucoup. Mais par contre, arrête de t'en appliquer. Je sais, si, moi, si, moi je vais en mettre euh, un autre. Comme si tu garder ça toute ta vie. c'est euh... grave, moi je vais en mettre une tonne, à de paillette, je vais mettre tout le pot. On va dormir avec les gars. Je vais essayer de pas souffler dedans. Ouais, faut pas le mettre trop près du visage. <rire> Sinon, tu es Et après, ça. ça Franchement, fait ça coup. tiendrait bien. Moi, je mettrais la bouche dedans. Quoi. En vrai, tu pourrais. Tu veux pas essayer de tremper ta lèvre dedans Pour de vrai Oh mon dieu Pourquoi Pourquoi je Moi ça fait très Moi, vrai que voulez, Je voulais en mettre une tonne. Ah bah c'est réussi, félicitations. Et puis ça fait bien la couleur rose alors que sur moi, pas du tout. Hein. En vrai, c'est pas si moche que ça. Hein. Je te jure c'est pas moche. Alors que chez moi, ça ressemble à rien, parce que j'en ai partout. En as sur... assez. Non mais j'en ai partout sur le menton surtout. <rire> non, non. La première femme à barre de paillettes, tu vois. Regarde, <rire> <rire> Franchement, je m'attendais pas à un tel résultat. En fait, il devrait mettre ça dans le, dans le tuto, tu vois. Tremper vos dents dedans. Directement. Ça passe Ça passe. Bonjour YouTube. J'espère que tu vas bien. Ah, en moi. vrai, tu pourrais grave faire comme un. Par contre, t'as l'impression que tu bouffes de la paillette. Euh, tu fais souris pour voir si ça tombe sur les dents. Il n'y a pas de transfert. Ouais, par contre, j'ai l'impression de manger de la paillette. quoi tu m'étonnes un peu plus l'épaisseur que le dessus mais, <rire> mais non mais c'est pas hyper agréable <rire> à porter. limite il un spray fixateur je pense Monsieur mais... Bah tu pourrais essayer de remettre le, le gloss mais je pense pas que ce soit une bonne idée non. non mais ça passe, par contre je déteste la couleur, ça fait vraiment... Mais enfin, tu vois bon. tu prends ça en violet ou en, ou en noir Il y ou... avait qu'une couleur Ouais Ouais mais... Mais euh, ouais Avoue ça passerait bien En vrai je trouve pas, je pas, que ça, fait, euh... je trouve pas ça si choquant que ça pas cru. On a deux effets qui sont complètement différents en fait, donc c'est mmh. drôle. j'ai l'impression d'avoir des grain de sable C'est vrai que t'as un peu trop de chumgum sur les, sur les lèvres. Alors que moi on voit rien. On va, être tellement, on va avoir tellement creux et tout ça pour faire des masques qui nous rendent dégueulasse, <rire> franchement. J'imagine comment on fait une allergie. Quand t'as chez Lola Non non moi, moi je sais que non parce que je les ai déjà testé. Nous voici donc dans la seconde partie de la vidéo euh, où nous sommes intégralement démaquillés. Mais vous allez pas voir nos visages très longtemps puisque nous allons nous appliquer les fameux masques euh, tout en réalisant euh, d'autres crash tests. Donc c'est parti hein, pour appliquer euh, la magnifique d'enfer moi je sais que c'est ça qu'ils attendent depuis le début mais évidemment qu'ils attendent ça. et en plus ils vont se moquer et tu sais ce qu'ils vont faire parce que moi c'est ce qu'ils m'ont fait je sais que vous m'avez fait ça ils vont faire des captures d'écran et ils vont te les envoyer en story il faut savoir que donc du coup toi tu connais un petit peu puisque t'as déjà utilisé les deux les premiers que t'avais utilisés c'était shop Disney j'ai pas fait shop Disney non j'ai fait que euh, que, Primark. que Primark ah ouais, ouais. d'accord mais du coup comme c'est Mad beauty enfin je et donc du coup, moi, c'est vraiment une première. Pour le coup, j'avais fait euh, bah, le crash test de masque Disney, mais pour les yeux. Quand j'avais fait ma vidéo sur le Japon, mais euh, et c'était des pâtes chauffant en plus, donc ça n'avait rien à oui. voir. Oh <rire> Elle découvre. Vous voyez un petit peu dans quelle galère je mène. Il faut que tu le dépliennes. Ah, ouais. Ok. Et en, Et en fait, tu en fait enfin, moi ce que je... en tout cas, c'est ce que je fais. Euh, tu l'appliques euh, ce côté-là, puis après, tu enlèves le fil. Ouais. Ça Et... Ouais, ouais. Elle ouais. oh voilà, my... est pas là à quoi elle va ressembler. Oh my gosh. Alors ah attends. C'est bon Oh my. Oh my gosh. <rire> je fais terriblement peur. Par contre, c'est plein de. Non, mais non. Non, no way. Regarde. Et si, si, si. <rire> elle est trash! Elle était tellement trash! Je sais que c'est ta fille se réveille et qu'elle me voit là. Elle non, non, elle va pas se réveiller. Elle va faire des cauchemars sur les six prochains mois. J'avoue, j'avoue. Ça va? Tu veux le miroir? Tiens. <rire> <rire> ça y est, est... J'étais pas prête de te voir aussi <rire> près. C'est loin que je me dis, je me vois pas donc ça va, mais là. Ok, bon, c'est mis en place. Par contre, ouais, c'est imprégné de produits donc vous en avez pour votre argent à fixer. Laisser agir 10 à 12 minutes, ouais. c'est avancer l'excédence Alors tu vois, hein, c'est chaud, hein, c'est C'est pas, hein. pas du tout comme ça que je fais moi sur, euh, Parce que j'achète surtout ceux de Sephora Et généralement je les laisse très longtemps jusqu'à ce que ça sèche Et après genre ça pénètre ouais. dans ouais. la peau Ok, donc il va falloir qu'on mette un minuteur moi. Ouais. Tu veux un tout de Moi je fais celui là Tu sent quelque chose je, sais pas, je, je crois que j'aime pas l'odeur donc ça commence mal Je suis en train de te dire que j'aime pas sentir le mieux. On est parti oh, ça a tellement... La tête de Marie elle a l'air tellement intelligente Tu veux un coup de Tu veux un miroir peut-être Non, ça devrait le faire moi on sent la meuf qui a l'habitude. Ouais, Mais la meuf, qu en meuf en a qui a trop. pas du tout l'habitude. J'en suis pas à mon coup d'essai sur, sur, sur, sur ces masques là, donc à force. Forcément. Franchement, t'es limite chou. Ça fait peur, hein. C'est chaud. Moi, je le... ça me rentre dans la bouche, c'est hyper désagréable. J'aime pas quand les masques sont mal coupés à ce niveau là et là c'est vraiment le cas, ça descend pas bien sur les arrêts du nez, c'est mal coupé au, enfin au niveau des yeux, en tout cas c'est pas fait pour toutes les morphos j'ai l'impression, sur moi au niveau des yeux, euh, ça c'est limite dans mes cils quoi tu vois, moi ça va, et ça prend pas bien les arrêts du nez alors que les arrêts du nez c'est un peu là où t'as besoin de faire des soins, mmh. je suis pas trop convaincue je t'avoue, du coup pendant que le masque fait effet euh, nous on va se limer les ongles alors je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Non, ouais, en plus c'est très désagréable en fait, je trouve. Pourquoi on en a acheté alors <rire> C'est bah, parce qu'on voulait tester un peu la, la, la, la différence. C'est extrêmement désagréable. Comment vous faites vous qui, qui faites ça tout le temps C'est se passe bien aussi. ma communauté fait peut-être pas ça. Hein, tu peux pas ah savoir. Ah ouais Non, mais non, mais attends, sur, sur 20 000 personnes, il y en a bien une qui doit le faire. Donc euh... n'hésitez pas à nous dire en commentaire. C'est qu'est-ce que Pourquoi vous faites ça Bah écoute, ça fonctionne. Franchement, j'ai des frissons, je te dis comme ça. Par contre, euh, c'est quand même bizarre parce que bah t'as une des deux faces sur les. Pas ça, non, c'est que pour celle-ci. Euh, toi, tu peux mettre les deux côtés Oui. Ouais. Sur celle-ci, tu peux pas allumer les deux Enfin, ce côté-là, c'est vraiment du carton pur, tu vois. Ah ouais Donc, au final, pour 2 euros, les 4 limes sachant que ça fait recto-verso et ça se garde quand même assez longtemps, par contre, ça marche tout de suite. Hein. Tu as tout de suite une, une espèce de trace de craie. Mais en termes d'investissement, ça coûte pas trop cher. Tu veux compter sur l'autre, du coup Ouais, on va tester la, la Mary Poppins, tu vois. Allez. Moi, je trouve ça assez à en fait. C'est trop mignon, n'empêche. Elle est belle. Hein. J'aime vraiment ce design. Le design comme ça de la. Enfin, je de toute la collection en fait. Petite collection assez sympatoche. Ça coûte 10 euros. Donc c'est à dire que pour 8 euros de plus, t'as la crème pour les mains et qu'une seule ligne. Financièrement, c'est pas intéressant. Bon, globalement, c'est à peu près la même chose. Hein, mais euh, mais ça, ça mérite un poil moins euh, chez, chez, chez, chez, chez Marie-Compliance. Ah, j'aime bien l'odeur. Ça fait mon oeil un peu, chaud. Non, c'est plus fleuri. Ouais. Ça reste sur la peau de façon assez légère. J'ai le miel qui me, qui me tronque complètement les larines. C'est ah bien, je tout dois savoir. Je teste pour de deux et ça pénètre assez rapidement. Je sais, c'est quand même plutôt un bon poids. Toi, t'aurais spontanément plus tendance à mettre plus cher pour avoir une seule ligne et la traîne, ou, ou à mettre beaucoup moins cher pour avoir plusieurs lignes Je pense que là, c'est pas une question, c'est pas pas question de prix, c'est une question de coup de cœur. Enfin, en tout cas, moi, tu vois, genre, euh, si ouais. j'ai plus le coup de cœur sur le, sur le, sur le sur la ligne angle, parce ouais. que c'est le maître ruban, tu vois, je préfère acheter ça. Mais c'est purement du caprice, et de l'achat compulsif. Quoi. Après, c'est vrai que de façon générale, j'ai plus confiance en un produit qui va être Disney. Enfin estampillé Disney que Primark En tout cas pour tout ce qui est produit de beauté Tout ce qui va être crème et tout euh, Parce que niveau propos je me dis que vu que les tarifs sont pas du tout chers Bah parce y a dedans, sur alors. les masques de beauté De toute façon c'est la même marque C'est ouais. Mad Beauty ouais. Donc en fait que tu l'achètes à Shop Disney ou que tu l'achètes à Primark C'est la même chose Ouais mais tu vois je trouve que c'est super intéressant Parce que tu, ouais. si tu t'y tu, tu pas tu le vois pas Là toi. il était moins cher à Shop Disney Oui parce qu'il en en qu était en promen Mais prom. il y avait 50 centimes de dix Ouais. Ouais oui, mais si tu as le pass Infinity Ouais et au niveau de, du motif que ce soit l'un ou l'autre ça reste travaillé. Là le motif est un poil plus simpliste. Mais en soi. Ouais mais parce que c'est parce que, celui-là, parce que si tu prends les princesses, c'est ouais. plus travaillé. Oui, il y a plus de détails. Donc, euh, mais par contre c'est pas les mêmes modèles, t'as jamais les mêmes euh, princesses il me semble euh... franchement le rendu est hyper doux alors j'aime pas du tout les crèmes pour les mains j'en utilise pas les Ouais effets. ça laisse pas l'effet collant Ouais mais, euh, mais franchement très agréable Par contre est-ce que c'est vraiment euh, hydratant genre si t'as vraiment les mains sèches euh, Je pense qu'avec une utilisation quotidienne euh, ou, je ou je suis... de Ouais Donc, non euh... moi, justement je suis pas sûre en fait Parce ah ouais que moi j'en mets beaucoup, je mets beaucoup l'Occitane Et, euh, et d'autres et là je pense que c'est clairement... Euh c'est juste pour le plaisir de le faire ce moment mais que ça n'a pas d'effet... Euh... ouais ouais ouais d'accord je pense il faut peut-être les enlever là non la libération oui. alors on enlève ça il nous reste les beaux pour les lèvres tac attends j'ai envie de faire un truc tu sais il y a une application qui s'appelle Yuka où genre tu peux voir la composition des produits je sais pas si tu connais non genre tu vois à quel point ils sont bons ou mauvais, ça, ça marche pour la bouffe et on peut en fait il suffit juste d'avoir le code barre et tu scannes euh... J'ai pas du tout l'effet frais euh, que j'avais que pu avoir sur les masques princesses que j'ai déjà fait hein. <rire> Sur le... celui de... Médiocre <rire> Alors Chaudre. Ouais mais c'est pas si mauvais parce que tu vois ah, ouais. risque limité. Ça veut Sans dire risque. que t'as peu de risque de faire une ouais, Pourquoi des que c'est médiocre alors Parce que la compo est pas ouf Mais il euh, a rien d'extrêmement grave ah, C'est ouais. orange, c'est pas rouge celui -là. Je pense que c'est pareil Mais par contre tu vois Disney, ils le show Disney ne le détecte pas ils pas. Je, moi, je suis pas hyper fan de ce masque Marie. Ouais. Il me laissait un effet, tu vois, collant que j'avais pas du tout en fait sur les masques C'est vrai que je l'ai aussi, mais euh, je pense que ma peau a bien absorbé le produit en fait. Ah ouais, mais c'est, tu vois, moi j'ai fait cela. Et là, Tu lui vachement. Les princesses. Ah ouais. T'as ouais. pas un effet matifiant. Et ben, alors que c'est ce que j'avais du coup sur cela. Après, je pense. qu'ils doivent pas. avoir chacun leur propre utilité et que. Bah, donc euh, là. Euh... Pour hydrater et hydrater et, et protéger la peau. Je me sens hydratée mais mes Ah, euh, c'est avoir la peau repulpée et, et nourrie. nourrie. Ouais. Avec de, de souple, pour la, assouplir la peau aussi, T'es <rire> vraiment en train de faire ça là. <rire> Est-ce que je suis plus souple Essaye de faire le grand écart. Vous êtes sérieuse. Quand tu vas voir la différence comme ça, ça vaut 4 euros. <rire> Vas-y, je vais tester le beau balai. Tu veux que je teste ça en attendant Vas-y. Tester le Pixelus Glitter Body Mist. Sur le pailleté pour le corps. Qu'est-ce qu'il y a dedans Les meufs les plus normales du monde qui se mettent de la paillette à minuit alors qu'il faut prévoir ce que je suis Appliquer sur une peau sèche. Je vais tester celui en stick. Je peux... Et masser doucement. Ça va être sympa. Ah, je suis en train d'enlever l'autocollant. Ah oui, <rire> fais comme moi Je fais pareil, moi aussi <rire> Toi, t'as pas vu le hall où j'ai fait ça non, <rire> Je non. disais, ne faites pas ça C'est comment ouais. tu fais, tu bouc Ouais, ouais, ouais, c'est là où en fait Ça par contre, très mauvais point hein. Ouais, non, c'est chiant Disney, ça veut dire qu'en fait, si tu enlèves l'autocollant T'as juste un, un une espèce de surligneur euh, Ouais Ok, et après du coup, il faut tourner la molette Alors c'est très interactif ceci, j'aime bien Enfin, très ludique <rire> C'est ludique, c'est c'est mignon, c'est ludique. Par contre j'adore l'odeur du chimique que ça sent. Tu sais ça me fait penser à quand tu sniffes la U <rire> T'as mis une paillette dessus que... Non ça doit être ma lèvre. Non mais ils sont graves. C'est vanille, vanille coco je crois. Ah mais j'adore ce quoi. genre d'odeur, tu m'étonnes que j'adore. Ouais. Ah, ouais. ah oui, je sens pas avec une petite paillette même. De la paillette. Bon, moi je me, je me pchite, hein les gars. Ah ouais non mais... J'y vais franchement. <rire> Alors par contre le truc qui est un peu négatif c'est le fait que ce soit carré Enfin pour mettre sur la lèvre Enfin en fait vous dépassez Enfin vous mettez un peu de sur la bouche Ça aidera pas de ouf Pour l'avoir testé c'est... Mmh. En fait c'est agréable sur le moment Mais on est pas, en est pas comme sur des trucs sur des ouais, comme... genre ne serait-ce que mixa tu vois qui... qui traite un peu ton... Franchement pour le tarif ça vaut plus le coup d'être sur du labello Est-ce que tu vois de la baillette Mais nulle part genre Ah c'est attends, va, regarde si mais C'est subtil, ah oui oui ça apparaît après en fait, c'est comme de la magie. Est-ce que tu vois comment je suis obligée de bouger mes bon. <rire> <C> bon. <rire> ailes Non mais moi. attends. On voit absolument pas les paillettes. Pourtant franchement j'en ai... ai mis la dose quoi. Ah ouais par contre moi je les vois. Oh, tu les vois toi Bah un peu plus oui. Putain. Ah, non. C'est nul Tu vois pas enfin, En fait tu vois un côté irisé. Pas forcément de la paillette mais tu vois qu'il y a voilà, des... Mais, mais ça n'a aucune utilité honnêtement Mais c'est plutôt à destination en Fontaine Enfin franchement euh... Ouais ouais ouais c'est pas du tout Si t'as vraiment envie d'un truc pailleté et tout Enfin va bah, chez Sephora c'est plus efficace hein. Ouais enfin tu sais je me disais ça peut être sympa pour l'été Genre pour mettre sur les jambes et tout Je trouve qu'il n'y a pas d'odeur euh, On est sur une texture qui est vraiment très haut en T'as fait, l'impression de te mettre de l'eau Et je trouve que 12 euros pour ça c'est très cher Non mais il n'y a pas de paillettes euh, Regarde franchement si, on voit rien si, si moi j'en ai regarde hein. Franchement j'en ai on n'est mm -hmm. pas non plus de fou ah, être... euh, Moi je dois être couleur paillette parce que je sais pas je les Ouais je, je et en, en plus sont... En plus les paillettes sont dorées. Il y en a pas beaucoup. Hein. Parce que moi j'ai mis que 3 spritch, hein. faut savoir, j'ai mis que 3 utilisés. Ah ouais. J'ai fait un deux, trois oh, J'ai tu... vidé le truc sur mon bras. Bah écoute, je pense que pour les filles ultra ultra pâles, ça marchera peut-être. Peut-être oh, ah, si. peut-être euh, peut si. extrêmement mat mais en fait euh, l'entre-deux, ça, ça se voit pas quoi. C'est anecdotique. T'es bien mat de peau hein. Ça ressort pas. Voilà. voilà. Donc, là tu veux pas l'essayer C'est pas le même Hein C'est pas la même chose J'avais juste envie de vous deuxième pour rien, mais c'est pas la même chose. Je crois pas que ce soit la même chose. Je me souviens. Bah, hein. J'ai le nez dedans. Faut pas faire ça à chaque fois. Bah, alors, l'odeur, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Ça, ça ressemble plus à du chewing-gum je trouve l'odeur. Et alors, après, moi, j'aime pas l'application doigt de pour des critères d'hygiène, de, je dirais. Je trouve pas ça très propre, tu vois. Attends, j'ai un problème, ça me gratte <rire> Ouais. Tu veux que je le UKX, enfin que, que je le scanne comme par pour T'es en train d'être <rire> rouge là Tu nous fais une allergie en direct T'imagines Imagine. Oh non, on redéconne pas. <rire> Elle fait une allergie ça une tout va bien. C'est le hasard. Mais c'est vrai que ça me gratouille quand même. Et bon bah Mais regarde, même là, putain, non, attends, on est en train de venir rouge, bah tu vas aller te laver les bras après, Ouais. moi j'ai rien, pour le coup, alors que c'est que ce soit dans un an qu'elle a la peau sensible. Bon, alors du coup, bilan de cette expérience, de façon générale, je pense qu'on est vraiment sur des produits qui sont pas vraiment euh, du soin, qui sont plus de la, de la détente, du fun, mais si on cherche vraiment une action derrière, mmh. c'est pas efficace, quoi Non Enfin en tout cas sur celui-là, franchement encore une fois, moi ceux que j'ai essayé, les princesses, elles étaient pas Non, je parle tellement... de façon générale, même de, ouais. du retour que tu faisais par rapport à la crème pour les mains. Ouais. Euh, moi par ah, exemple, on a essayé, oui. là par exemple, moi le labello enfin le, le stick pour les lèvres, honnêtement, il est toujours pas rentré. Enfin genre il est toujours en surface, ouais. il pénètre pas mes lèvres. Ah non, mais on n'est pas, pas sur des soins... Euh... Mais c'est dommage par rapport au prix parce que tu vois, pour euh, le Lavélo honnêtement, vous allez en supermarché, vous en achetez deux de la marque Lavélo vous en aurez pour 5 euros. Là, c'est vrai qu'il y a un packaging pour 10 euros, mais euh, déjà, le packaging n'est pas terrible puisqu'il se décolle quand même. <rire> <rire> tu t'en veux pas hein. Non, et je trouve ça extrêmement cher, je trouve que... Du packaging et la marque Disney, ça vaut vraiment pas le coup. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait vraiment une communauté de Beautista qui serait intéressée par des produits qui marchent vraiment, tu vois, genre des belles palettes Disney et tout. Quand les collabs se font, généralement ça marche super bien. Euh, ce qui est du masque visage, honnêtement, bah voilà. Euh, je crois que les, les Sephora sont au même tarif, donc j'aurais plus confiance en Sephora pour le coup. Euh, les limes à ongles euh, primers pour moi, m'ont l'air bien, toi tu les aimes pas, moi j'aime bien, je pense que c'est une question de ressenti personnel. Le spritch, euh, je pense qu'honnêtement, c'est un fail pour nous deux, surtout si en plus il euh, y a des réactions allergiques. <rire> euh, et après, il reste du coup euh, le truc de la bouche, enfin le premier qu'on a testé. Mmh. C'était drôle. Ouais et, et ce qui était cool en fait, enfin c'est pas du tout l'utilisation première mais si vous plongez la bouche de ma <rire> ça marche plutôt bien Bah ouais ça va bien marcher euh, Moi de façon générale si je peux me permettre de faire une remarque, euh, parce que là on teste vachement du soin Mais par exemple pour le maquillage Primark, alors je parle pas de composition vraiment parce que voilà la compo euh, on sait que c'est pas forcément terrible Mais en termes de produits en eux-mêmes, euh, je les trouve vraiment bien tu vois J'ai acheté la palette à l'ISOP des pour les yeux Ouais donc, je me souviens <rire> est... Bah, elle est très bien, tu vois. Ouais. Euh, pareil pour les rouges à lèvres, pas incroyable mais très bien. Mm. Et de façon générale, le maquillage Primark tient bien. Mais après, c'est vrai que voilà, les masques en tout cas, c'est des trucs qui sont. Euh... Toi, Alors tu les trouve... Il y en a certains il ouais, y, y en a, quand même certains que j'ai trouvé bien. j'ai testé donc, le Ariel, euh, j'ai testé le Mini. Et ils étaient cool. Là, c'est vraiment le miel. J'ai pas kiffé, mais, euh, oui. mais, les, mais les autres que j'ai testés, ils étaient bien. Après, est pas, on n'est pas sur un truc vraiment traitant... Euh... Euh, à, à vocation à vraiment genre tu ressortais beaucoup plus canon qu'avant que tu mettes non <rire> non c'est du feel good ça te fait ta soirée cocooning euh, un peu un peu sympa avec tes copines ouais mais pour et le même fais, prix je préfère aller chez Sakura et acheter, ça, prendre un vrai masque ouais. qui, je saura des, des effets en tout cas n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ce genre de produit s'il y a des oui. choses euh, vous trouvez plutôt pas mal. On attend vos recommandations en commentaire. Je pense que Maureen irait également. Surtout de... faire des captures d'écran des de nous, euh, tu sais. Oui, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. <rire> et n'hésitez pas également à me dire s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que je teste dans le commerce. Ça pourrait être rigolo en version Disney bien évidemment. Oui. Et en euh, attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. bisous. Ça sent rien. <rire> Je suis déçue parce que c'est censé être à l'huile de coco Appuie un peu dessus Tu vas te retrouver avec du truc <rire> <rire> J'espère que quand tu, tu l'auras sur les cheveux ça sentira plus quoi Il faut l'appliquer sur les cheveux euh, Moi ça, je sais pas vous la fixerie Mais ça m'embête euh, de le faire sur les cheveux euh, préalablement séchés Donc ça veut dire que c'est humide Donc ça veut dire que tu le fais après ton shampoing. Oui tu le fais après ton shampoing. Et après tu retournes sous la louche en flemme Laissez agir de 7 à 10 minutes Qu'est ce que tu fais pendant ce temps Je testerai, je vous dirai Et après je trouve que la quantité de produits pour les cheveux. Il n'y en a et pas beaucoup. Ah. Faut pas avoir beaucoup de cheveux. Moi, je suis en galère avec ça. Ah bah moi aussi, je pense que mmh. ça va être une galère parce que j'ai vraiment beaucoup de cheveux, donc ouais. je testerai, je te dis.